On vous met à jour les Compagnons, parce qu'il y a tout le temps des nouveaux, donc on vous met tout ça à jour avec Morgane. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Bonjour Morgane. Salut Thomas. Très heureux de te retrouver car on va mettre à jour ce foutoir que, que Compagnon nous a mis parce qu'il change de modèle tout le temps. Donc c'est très sympa, sauf qu'il sort des e-Compagnon XL, qui était le modèle ici, on a de ça en 2021, qui était déjà le modèle haut de gamme. De l'année passée, oui. Voilà. Fait. Et ils sortent le i e Compagnon Touch XL. Et exact. pour être très clair, parce qu'on a déjà fait des vidéos avec Christophe en unboxing, avec Morgane pour les, pour les recettes, on devait quand même vous expliquer c'est quoi les réelles différences entre les deux pour que vous sachiez exactement et tout bien mettre à plat entre les deux. Et si on savait éviter de changer tous les six mois de modèle, ce serait aussi cool. Donc c'est parti, explique-nous un peu les différences. Mais comme tu le dis dans son nom, Touch, donc on est sur un écran tactile et oui. une, connecté, une connexion euh, Wi-Fi contrairement à une connexion Bluetooth qu'on avait sur le précédent. Ok, ça ne change rien pour le moment aux fonctionnalités. C'est juste oui. user-friendly, donc c'est super facile d'utilisation. Voilà. C'est en fait pour retrouver toutes les recettes que tu avais à, à, à la base dans un carnet, le livre de recettes oui. ou sur l'application, mais tu les retrouves maintenant directement dans ton compagnon. Oui. Et là, on avait l'affichage qui était bleu, etc., avec des petites oui. diodes. Et là, on a un affichage... Euh, voilà. En couleur, euh, tactile, tu as tous les programmes qui sont accessibles à cet endroit-là. Tu as euh, ben, la possibilité de faire tes carnets de recettes, donc, euh, et tu as toutes les recettes donc, de Moulinex, mais également des autres utilisateurs, donc de la communauté. Chacun qui veut ajouter une recette dans l'application, eh ben, elle va se retrouver du coup. Et les non. gens qui avaient celui-ci, oui. sur leur téléphone, ils avaient également ces, ces carnets de recettes, mais sur leur téléphone. Exactement. Mais pas sur leur robot. Non. Ok, c'est ça la, la, la grande différence. Ok, donc connectivité, premièrement, écran tactile et euh, beaucoup plus facile d'utilisation, en tout cas plus didactique. Il y a également deux programmes supplémentaires. Donc, on peut maintenant réchauffer donc ta cuve. Admettons, avec, ton, ta, avec ta préparation, tu souhaites la réchauffer, tu peux le faire. Et il y a également un programme de rinçage. Okay, Explique-moi l'utilité de réchauffer la cuve. Ton, euh, réchauffer le, le contenu. Donc, oui. eh ben, admettons voilà, que tu as eu. Voilà, des pâtes de la veille. Des pâtes de la veille, par exemple, ben, voilà, que tu as eu dans ton frigo. Ben, tu pourrais en fait venir tout réchauffer dans le, dans le compagnon, sans passer du coup par la case. Euh, micro-ondes, fours, euh, que sais-je, okay. si jamais c'est occupé... On doit les ustensiles ou on remet le bouchon comme on avait cuit de la viande dans notre vidéo précédente euh... Oui, là tu ne dois, dois pas remettre d'ustensiles puisque tu ne viens pas couper, tu ne viens pas remélanger quelque chose, mais tu viens réchauffer en fait, donc ça va être, je veux dire, ce n'est pas une cuisson, ça va être une, une, une température un hein, peu plus faible que, que par rapport à une cuisson. Ok, et le rinçage Oui. Il n'y avait pas ça avant Non. Il n'y a pas de programme de nettoyage. Tu pouvais le faire manuellement. Donc, tu venais, toi, mettre de l'eau dedans, tu venais mettre une petite goutte de savon, tu pouvais le faire. Ici, maintenant, il y a un programme pour ça, pour justement faciliter le nettoyage. Et tu mets en fait l'accessoire, la, donc le couteau que tu as, avec lequel tu as cuisiné, tu le mets dedans et donc tu as un pré-rinçage. Donc mais ça, c'est pratique parce que aussi, euh, maintenant, un petit détail, à mon avis, le programme de rinçage permet vraiment d'aller chasser l'eau voilà. très très haut et de nettoyer le couvercle et donc les rebords couvercle en fait c'est peut-être ça hein. mais c'est également toi je ne sais pas si tu te souviens quand on avait fait les desserts voilà oui. cet accessoire il faut le nettoyer tout de suite et en fait quand tu le mets directement dans la cuve tu viens le rincer ça permet vraiment d'aller chasser toutes les, euh, les, les restes qui pourraient se trouver sur le couteau okay, alors il y a une autre nouveauté que je ne peux malheureusement pas encore te présenter aujourd'hui mais je peux déjà t'en parler oui. euh, il y a une balance connectée donc, il va se retrouver à côté de l'appareil. Donc, elle n'est pas intégrée, mais ça va permettre du coup de pouvoir choisir euh, des, des recettes sur base de la quantité que, de l'aliment que tu as. Donc, tu viens simplement poser ton aliment dessus. Ça va directement dire au, cookie, au, au compagnon, pardon, la, euh, la quantité, je ne sais pas moi d'un légume par exemple, et du coup, il va pouvoir te proposer des. Donc, tu fais ta recette. Oui. Tu as besoin de 400 grammes de farine. Ta balance elle est connectée à côté. Oui. Tu pèses 400 grammes et ton robot va dire c'est bon, t'as 400 grammes. Je te montre comment ça oui. fonctionne. Parce que quelque part, si on sait le lire sur la balance aussi. Bien sûr. ces connectivités parce qu'il doublent les fonctions. Alors, je te montre. Donc, admettons, euh, on a l'option dans mon frigo. Tu, tu sais ce que c'est. Tu oui. viens choisir un ingrédient. Donc, par exemple, ici, moi, je vais chercher, dire que j'ai des asperges dans mon frigo. Je cherche, voilà, des asperges blanches. Hop, je clique dessus. Je peux sélectionner le poids parce que, une recette euh, qui nécessite 500 grammes d'asperges blanches, si moi j'en ai que 200, il ne va pas me la proposer puisque je ne saurais pas la faire. Donc je viens ah, sélectionner le as poids as et soit tu saisis la quantité à la main, donc tu mets man euh, manuellement que tu as 200 grammes d'asperges, ou alors tu utilises la balance connectée, tu n'auras qu'à placer la quantité d'asperges et lui va directement savoir quelle quantité d'asperges tu as et du coup te proposer des recettes sur base de la quantité que tu as. Quoi d'autre dans les nouveautés eh bien, alors pour les nouveautés, mais donc tu connaissais l'application, on l'a oui. on, on fait ensemble quand on a fait euh, les préparations avec le modèle précédent. Mais si donc tu vas voir que toutes les recettes se retrouvent directement dedans. Tu as également des vidéos, euh, des, des vidéos euh, qui peuvent comme des tutos, en fait. Donc au sein du sur, le, sur le robot. Voilà, au sein d'une recette, bah, voilà, tu as la possibilité de voir, bah, par exemple, je ne sais pas moi, comment euh, comment comment appelle-t-on les Oui. Les, non, oui, le, exactement, voilà, <rire> décortiquer. Eh bien, tu as des vidéos voilà, pour euh, avoir... Euh, c'est des petits tutos, en fait, c'est vraiment pour dire, tiens, au final, on fait comment ben, voilà, Tu peux avoir accès directement à l'information dans, dans le compagnon. En termes de préparation, on sait faire exactement la même chose. C'est vraiment une évolution, je vais dire, sur euh, le côté intuitif et le côté confortable euh, à l'utilisation, du fait que tout soit intégré directement dans l'appareil. Et euh, par et... contre, l'écran, c'est vachement bien, hein, parce que c'est vrai que par rapport à ça, c'est quand même vachement sympa. Mais voilà, c'est euh, plus intuitif, plus facile, tout est à portée de main, et tu as du coup, tu n'as plus besoin en fait, d'une recette à côté, puisque tu peux la retrouver dedans. dedans. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup Morgane. Avec plaisir. Pour la mise à jour du e-Compagnon XL et e-Compagnon Touch XL, voilà. En plus, on, dit, on cite bien les noms, car entre la France et la Belgique, il y a des différences de numéros. Ne me demandez pas pourquoi, mais en tout cas, voilà moi on a les vraies différences. C'est une primeur. On ne sait pas encore exactement quand cette vidéo sortira, mais en tout cas, vous avez toutes les explications pour cela. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, des questions. On fera un maximum pour y répondre. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, bien évidemment. On a dépassé les 20 000 abonnés, donc continuez à vous abonner. C'est super motivant. Et dernièrement, on a également des petits podcasts. Maintenant, Instagram, Facebook, tout ça, vous connaissez. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao